Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais continuer cette page de coloriage du livre Fragile World de Kirby Rosanne. Ceci est le troisième cours à ce sujet. J'avais fait un petit euh, résumé de la présentation du livre et de son illustrateur dans le premier live et dans lequel je vous montrais aussi les illustrations fantastiques du livre. Je tiens surtout à préciser que cette démonstration n'est ni une promotion du livre ni un sponsoring. C'est juste un vrai et un réel... Euh, coup de cœur et une manière de mettre en honneur le travail de cet artiste et surtout le message que représente cet ouvrage qui est la lutte contre la destruction des espèces rares. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous invite à visionner le premier live dans lequel je vous détaille un peu tout cela donc je vous redis bienvenue pour toutes celles et ceux qui vont me rejoindre pour la première fois ici sur ma chaîne que ce soit en ce moment ou après la la rediffusion. Euh, bienvenue aussi à mes abonnés du blog, à mes chouchous et euh, de ma chaîne YouTube de Facebook et j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos commentaires très chaleureux. C'est grâce à vous que le blog et la chaîne continuent euh, euh, d'exister et j'espère vous apporter plus de nouveautés euh, dans le futur. Ce que vous allez apprendre dans ce tutoriel, idem pour les précédents, ce sont les techniques fondamentales euh, pour colorier une eau trouble ainsi que le pelage du, du jaguar avec des crayons de couleur aquarellables. Vous allez aussi découvrir une technique très intéressante qui va exploiter le potentiel du crayon de couleur blanc. Et oui, ne, ne, ne le sous-estimez pas ce crayon. Donc restez avec moi, euh, restez avec moi, pardon, pour découvrir. Ces techniques qui vont vous aider à compléter votre bagage artistique dans le coloriage. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires ou euh, votre appréciation, vos appréciations dans la partie chat qui se trouve à droite. Si vous me visionnez en ce moment sur YouTube, euh, je me ferai un plaisir d'interagir avec vous et de vous répondre, de répondre à vos questions. Le chat ne sera disponible que durant cette diffusion, donc profitez-en. Comme je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos, ces techniques pourront s'appliquer à n'importe quelle autre image qui traite l'un de ces deux sujets. Je sais que colorier l'eau peut paraître facile pour certains et contraignant pour d'autres qui malheureusement n'y arrivent pas à cause d'une mauvaise façon de faire ou de manque de connaissances de base comme le choix des crayons de couleur, etc. La vérité, c'est qu'il suffit d'adopter une bonne méthodologie pour arriver au résultat recherché. Voici donc pour vous quelques conseils pour commencer à colorier l'eau et surtout une eau, une eau trouble. Mais d'abord, si vous me le permettez, bien que j'ai déjà commencé la mise en couleur de cette page, il est important pour moi d'insister sur un détail essentiel qui est le choix du matériel, je ne vous incite surtout pas à acheter de grandes marques, ni à investir dans de grands coffrets de crayons de couleur, de plus de, de 72, par exemple, crayons de couleurs, etc. Si vous avez suivi les deux précédentes vidéos concernant le coloriage, euh, de, de, ce coloriage, vous constaterez que je n'ai pas dépassé une dizaine de crayons de couleur. Je les ai encore ici, donc je n'ai pas dépassé euh, ce nombre. Mais j'ai utilisé de bons crayons de couleur tendres et riches en pigments et c'est ce qui aide à, et facilite le résultat recherché. Donc, si vous arrivez, euh, si vous arrivez à vous procurer ne serait-ce que de simples crayons de couleur aquarellables, pas forcément des couleurs, des, des crayons artistes, ne négligez surtout pas la concentration du pigment. Je vous ai déjà parlé des art qui s'appellent maintenant les Goldfaber Aqua de chez Faber-Castell qui, selon ma propre expérience, n'ont pas répondu à mes attentes. C'est pour cela que je me suis orientée vers les Dürer de la même marque Faber-Castell. Donc certains marchands comme cette marque vendent des crayons de couleur à l'unité, donc n'hésitez pas à les tester pour déjà assouvir votre curiosité et votre, euh, et, et votre expérimentation. J'aimerais aussi vous dire que la qualité de votre coloriage et même la sensation et les sensations que vous allez avoir pendant que vous coloriez, euh, colorierez, dépend fortement de la qualité de votre matériel. Donc comme je viens de vous le dire, je ne vous incite et je ne vous demande surtout pas de vous procurer du matériel professionnel, coûtera une petite fortune, loin de là. L'essentiel, c'est d'avoir le minimum pour commencer. Une boîte de 24 crayons peut suffire pour des crayons de couleur aquarellables. Ce qui est, on va dire, euh, la différence entre les crayons de couleur aquarellables et les crayons de couleur à sec, comme les euh, polychromos ou bien les prismacolores, etc., c'est que vous avez l'avantage vous, pouvez, vous pourrez les, euh, mixer les couleurs entre elles avant même de les poser sur votre dessin. Ainsi, euh, vous entamerez le processus d'expérimentation sur une palette ou sur votre plan de travail, par exemple, sur votre table. Vous pouvez euh, euh, voir les possibilités des combos que vous pouvez avoir. Et ensuite les prélever et les poser sur votre zone à remplir c'est à dire vous pouvez prendre les crayons et euh, vous allez mélanger le rouge et euh, le bleu ou alors le jaune et en fonction du résultat que vous allez obtenir sans forcément les mélanger ici sur votre feuille vous pouvez déjà créer votre petite euh, peinture aquarelle et la prélever et la poser sur votre support et ça c'est un des avantages des crayons de couleur aquarellables le plus important c'est de dépasser ce syndrome de la page blanche et de vous y mettre et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez peindre je veux dire colorier, vous allez stimuler progressivement votre imagination et vous allez avoir des idées euh, d'harmonie de couleurs qui vont jaillir petit à petit mais vous allez surtout ressentir moins d'anxiété et plus de confiance en vous, donc pratiquez. Sachez que dans une technique d'aquarelle au crayon de couleur aquarellable, l'erreur est facile à contourner et à corriger. Il vous suffira juste de respecter le rythme de votre, de votre mise en couleur, c'est-à-dire d'aller progressivement, c'est-à-dire de monter progressivement en valeur, et c'est comme, euh, comme ça que vous allez pouvoir bien orchestrer vos couleurs. Donc voilà ce qui est dit concernant le choix des crayons de couleurs, revenons maintenant à notre eau. Ici, d'abord je vais ramasser, je vais déplacer la boîte, je veux dire. Alors ici, nous allons euh, traduire les indicateurs de cette image en travaillant la nature de l'eau. Ici, l'animal est dans une autre trouble, donc nous pouvons, euh, nous pouvons varier les nuances. Alors les indicateurs, c'est tout simplement ces, euh, ces courbes, je veux dire ces, ces dessins de, euh, de mousse qui nous prouvent quelque part que cette eau n'est pas limpide. Elle est, euh, voilà, elle est trouble, donc on va euh, créer des nuances qui vont un petit peu mettre en valeur la nature de cette eau. Des fois, c'est la couleur du fond qui va vous inspirer à choisir les couleurs des éléments qui composent votre dessin. C'est par expérience que vous saurez préalablement s'il faut commencer par le fond ou par le motif. Ça, c'est pour euh, celles et ceux qui se posent la question s'il faut commencer par le fond ou par le motif. Des fois, c'est la couleur, comme je viens de vous dire, du fond que vous allez commencer, que vous allez... Euh, peut-être euh, démarrer avec euh, une couleur bleue. Cette couleur bleue va vous inspirer à choisir les couleurs adjacentes, les couleurs et les, euh, des éléments qui vont composer votre dessin. Euh, par exemple, vous allez commencer avec des bleus. Eh bien, peut-être que vous allez euh, réaliser que euh, ces bleus-là euh, ressortent bien dans votre image. Et à partir de là, vous allez créer des dérivés, etc. jusqu'à avoir une atmosphère et surtout une couleur dominante bleutée. Je veux dire bleu. Donc, allez-y doucement et progressivement pour avoir une belle transi euh, transition de couleur. Et c'est en ayant, euh, c'est en ayant recours à, de, à, ces, à ces associations harmonieuses, de manière ciblée, vous allez obtenir un, que, que vous allez obtenir un résultat qui va être sans doute euh, avec de beaux effets. Donc, nous allons continuer la mise en couleur de l'eau et vous allez voir que je vais intervenir avec du blanc, non pas pour le poser, euh, je vais le poser comme ça, euh, je veux dire, euh, euh, voilà, en crayonnant, mais aussi je vais l'exploiter différemment. Donc, restez, restez avec moi. Je reprends mes couleurs, les couleurs que j'ai travaillées avec au début, dans les précédentes vidéos, et je vais accentuer davantage cette partie, l'eau, je regarde si l'image est bien cadrée, donc voilà, alors je vais continuer à élargir cette zone, je veux dire les couleurs de, de l'eau pour avoir déjà une belle surface bien colorée, Alors j'ai carte un petit peu mes traits pour laisser un peu de blanc, comme ça quand je vais euh, mouiller mon pigment, j'aurai euh, une, une couche très très légère euh, et qui va me permettre aussi d'intégrer d'autres euh, couleurs euh, qui vont être soit adjacentes ou alors des couleurs qui vont légèrement contraster avec mon bleu, mais d'une manière très très subtile. Alors, pour l'instant, je vais euh, rajouter un tout petit peu de vert. Je mets un peu de vert autour de cette feuille de lotus, juste pour suggérer le reflet de la couleur de la feuille. Je fais idem. Alors, on ne se soucie pas des... Euh, des, euh, des traits là qui représentent on va dire l'écume de l'eau donc on va colorier par dessus et au fur et à mesure on va suggérer cette mousse qui met un accent sur la pollution de cette eau ah oui pardon j'ai oublié de vous donner la référence alors c'était le 171 le 171 et c'était le 156 maintenant je vais prendre celui ci le 149 et je vais accentuer davantage ici alors j'accentue légèrement ici juste pour mieux faire ressortir euh, mon jaguar c'est comme si je contournais avec une couleur foncée ben, c'est c'est le cas, mais je veux dire, je le fais d'une manière très subtile. Je n'en mets pas beaucoup, sinon... La couleur foncée va prendre, euh, va prendre le dessus sur les couleurs claires que je viens de poser, je veux dire sur le, le bleu qui est euh, plus clair que celui-ci et sur le vert. Donc j'en place juste un tout petit peu et une fois qu'il va être euh, humidifié, il va créer euh, une nuance qui va s'intégrer dans l'ensemble. Je vais juste éteindre le ventilateur pour que ça ne fasse pas de, de bruit au cas où si ça va résonner dans... On ne sait jamais si vous allez entendre le bruit. Je ne veux pas avoir de parasite qui va un petit peu perturber le son de cette vidéo. Alors, je commence maintenant à humidifier. Comme je vous ai dit n'hésitez pas à me poser vos questions je vous répondrai euh, via le chat donc euh, soit vous me donnez euh, votre appréciation ou, ou euh, tout simplement euh, vous me posez euh, une question concernant concernant ce coloriage voilà donc je vais voir si ça s'enregistre toujours ok alors je vais en attendant travailler un petit peu mon jaguar alors pour l'instant je n'ai pas encore utilisé les polychromos ça ça va être pour plus tard alors je prends le 111 et je vais un petit peu colorier ici j'en rajoute un petit peu ici on a un creux qui se ben, on a tout simplement un indicateur qui, qui montre on a une sorte de courbe qui montre ici ce sont les pattes arrière et ici celle de devant donc forcément on a un creux ici je, je ne mets pas beaucoup de cette couleur pour ne pas avoir trop d'orange et je colorie un petit peu ici et alors normalement la morphologie euh, de, de l'animal est que voilà ici c'est un petit peu comme l'épaule, donc forcément il y aura un petit pli ici je veux dire un petit creux pardon et ici on va aussi rajouter un peu de cette orange ramener un peu de cette orange ici ah, ici j'ai oublié de colorier juste pour mettre un peu plus de nuances et je termine un tout petit peu ici j'essaye un petit peu de suivre la morphologie de l'animal voilà alors oui c'était le 111 et je vais un tout petit peu mouiller le pigment juste pour, avoir le, pour voir ce que ça donne. Maintenant, je vais encore colorier avec un peu de, de cette couleur le 109. Je vais ramener un peu de cette couleur ici. Vous pouvez colorier sur les taches noires sans vous préoccuper euh, voilà, du détail. Ensuite, avec les couleurs à sec vous allez finir tout ça mais ça c'est la partie finition c'est ce qui prend des fois le plus de temps alors c'était le 109 et là je vais prendre le 107 et je vais remplir un petit peu ces vides, juste pour ramener un peu plus de luminosité à cette zone qui est euh, la plus exposée à la lumière je veux dire euh, rayon du soleil on va dire que c'est en plein jour et je n'oublie pas d'humidifier là où j'ai posé mon pigment le jaune il est très vif hein. vous voyez bien que il s'impose bien l'ensemble voilà. Vous pouvez prendre, prélever un petit peu de cette couleur et comme je vous ai dit, on peut mélanger les couleurs sur notre table ou sur une palette. Et à partir de d'ailleurs je vais faire par exemple je prends une palette je prends du jaune j'en place un peu c'est vrai qu'il faut un peu appuyer un peu plus dessus et je prends un peu d'orange c'est pas l'idéal à faire mais je veux dire c'est une possibilité bon sur cette palette en porcelaine les pigments ne, sont pas, euh, voilà, ne se dépose pas facilement mais on peut déjà créer notre, euh, notre mélange et si ça nous convient on, on le pose directement ici par exemple sur la zone qu'on a envie de remplir avec la couleur et voilà et ça ça vous permet euh, de moins euh, humidifier votre papier par exemple moi, je le fais surtout sur ma, ma, mon plan de travail, sur ma table. Je, voilà, je pose mes couleurs et je prélève et je viens directement poser. Parce que sur la palette en porcelaine, ce n'est pas évident. Il faut quelque chose de légèrement abrasif pour que le pigment accroche et pour avoir quelque chose pour pouvoir créer votre... Parce que là, on n'a pas assez de pigments. Mais c'est une possibilité. On va continuer un peu pendant qu'on y est, on va encore un petit peu, ne faites surtout pas l'erreur de poser de, je veux dire de, de poser votre crayon sur, sur une zone humide comme ça sinon vous allez risquer euh, de, de mouiller votre pigment et quand vous allez vouloir colorier après euh, avec, vous, certainement vous allez oublier et là vous allez poser une concentration de pigment et en plus une fois que ça va être vous allez essayer de sauver le coup, je veux dire essayer de, de propager le, le pigment, vous allez avoir une concentration et à force de repasser par dessus avec le pinceau, vous risquerez d'affaiblir votre papier et peut-être même de créer euh, un trou. Donc, posez-le délicatement ici et vous pouvez mouiller le pigment. Et s'il si, vous reste un peu de, du jaune, et bien, vous le, vous le mélangez avec avec le jaune. Et voilà, vous avez un petit mélange. Voilà. Là, c'est pour, euh, je veux dire, le côté prudence. Si vous ne voulez pas vraiment vous aventurer, euh, poser euh, directement euh, vos pigments sur votre feuille. Donc, on va rester... Dans le côté euh, traditionnel, hein, poser le pigment, l'humidifier, etc. Donc, on va faire comme on a commencé. On va poser ici aussi. Là, c'est un peu mouillé, donc on va un petit peu attendre que ça sèche. Donc, vous voyez quand le pigment est posé directement et eh bien il est légèrement plus concentré donc euh, on, on doit insister un petit peu pour euh, le fluidifier alors je vais régler un petit peu le micro donc, on va me rapprocher un petit peu voilà n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez mal ou euh, comme ça je réglerai encore euh, le micro pour la prochaine fois alors euh, maintenant nous allons revenir à notre eau et nous allons donc déjà on va attendre que ça sèche et nous allons encore accentuer notre eau ici ici dans le ici dans les indicateurs de l'ombre portée ici un petit peu pas beaucoup sans trop insister ici aussi et ici non. Et alors alors c'était le 151 et maintenant je vais prendre le 110 et je vais superposer sur la couleur que j'ai placée juste pour avoir une jolie transition, un joli mélange qui va se créer une fois que je vais humidifier le pigment. Là, on commence à créer euh, quelques contrastes. Vous voyez, entre l'orange que j'ai posé et le bleu, les contrastes commencent à, à, à ressortir. Et maintenant, je n'oublie pas de repasser sur la partie voilà, que j'ai coloriée avec le bleu foncé. Donc là quand on arrive à la gueule de l'animal on va essayer de tracer un un sorte de contour comme ça foncé mais juste avec la pointe du pinceau pour rester un petit peu dans la légèreté là on peut accentuer on peut créer des grosses zones je veux dire, des gros euh, de, de gros euh, contours si vous voulez mais là on va essayer de rester un petit peu dans la finesse juste pour un petit peu euh, mettre en valeur la gueule de l'animal et pour aussi rester dans cette légèreté, c'est à dire que le corps ici est trop imprégné dans, dans l'eau euh, tandis que la tête, la gueule de l'animal est légèrement euh, entre les deux. Donc ici on va représenter ça légèrement avec un trait euh, fin et ici avec un trait épais. Je rajoute un peu cette couleur que je vous ai dit maintenant. On va contraster, on va commencer à contraster. Alors, c'est le 156. Alors, pour ceux et je veux dire, pour celles et ceux qui ont le livre, vous pouvez colorier en même temps que moi. Alors, je vais encore humidifier. Ici, je n'ai pas encore modifié mon pigment. voici si ça a séché ok alors un peu de ce vert, mais vraiment très très léger le 205 je vais en placer un tout petit peu ici juste pour quelques reflets de la lumière et un tout petit peu ici je vais concentrer mon coloriage juste sur cette zone ce qui va être ici, je le ferai en dehors certainement de la caméra pour ne pas faire une vidéo trop longue. Mais je vais quand même colorier quelques feuilles de lotus. Juste pour vous donner un petit aperçu des couleurs que je vais utiliser. Et pour ne pas non plus vous faire une vidéo de, de 3-4 heures. Voilà. N'oubliez surtout pas d'humidifier les couleurs que vous posez. Sinon après vous aurez... On va dire pas de mauvaises surprises, mais des surprises au niveau de la pose des, des prochaines couleurs. Et que je veux dire, une fois que vous allez les, les humidifier, vous allez avoir les couleurs de base qui vont ressurgir, euh, celles surtout qui n'ont pas été, qui sont restées contra contrastées, euh, concentrées, pardon, et, et que vous n'avez pas dilué euh, à l'eau. Donc voilà. Alors maintenant, je vais prendre les polychromos. Et je vais colorier un petit peu par-dessus mon animal alors je vais choisir cette couleur je vais choisir ça c'est au pif vraiment je n'ai pas encore testé je vais peut-être choisir cette couleur Et on va déjà commencer un petit peu à poser quelques contrastes alors c'est le 100 15 donc je vais accentuer cette zone donc là vous pouvez faire des mouvements rotatifs et je vais prendre le 225. Et je pousse légèrement par dessus juste pour accentuer cette orange ça va me créer un joli reflet de cette couleur donc je fais de légers mouvements rotatifs Alors on colorie très très légèrement. C'est à peine on, on effleure un petit peu la feuille. Et on repasse avec l'orange. Alors les crayons de couleur polychromos sont très très agréables pour les détails, etc. Franchement, ce sont d'excellents crayons de couleur que je vous recommande. Une fois que vous, aurez, que vous aurez une bonne maîtrise du coloriage, investir dans ces crayons de couleur, ce n'est pas une erreur. Au contraire, vous allez voir que c'est vraiment euh, un... Je veux dire, euh, c'est du matériel de professionnel. c'est pas pour rien qu'ils ont euh, leur réputation. Euh, je veux dire qu'ils qu sont utilisés chez pas mal d'artistes. Et, euh, et franchement, je vous les recommande vivement. Voilà. Je reprends le 225. Et j'en place un tout petit peu ici. On a le, comment on va dire ça, le volume de l'épaule du jadouard. On va placer juste un petit peu ici, de cette couleur. Et on a ici, entre le cou et la tête de notre animal. aussi colorier un petit peu ici. Là, vous faites des grands mouvements circulaires. Hein. Pas très grands, mais quand même. Vous espacez un petit peu vos traits. Comme ça, vous allez bien intégrer la couleur orange. Et pour que cette couleur ne soit pas trop imposante. Elle sera présente, mais pas pas dominante. Si on veut encore jouer sur euh, la transition, on va reprendre notre orange, celui-ci, le 111, et on va en placer un tout petit peu ici. On va en placer un peu ici. Et ici, juste pour camoufler. Les que je viens de poser Et alors, avec mon pinceau je vais créer une couche qui va non seulement remplir cette zone mais en même temps qui va combler les vides qui ont été créés avec je veux dire la technique des mouvements euh, circulaires j'ai utilisé pour avec, je veux dire, les crayons euh, polychromos. Voilà, je vais laisser euh, sécher. Ensuite, je vais continuer à accentuer cette zone, juste pour représenter le volume de l'épaule de mon animal. Maintenant, je vais travailler ici le museau. Et je vais de nouveau reprendre le Polychromos 100, euh, 115 et je vais commencer à travailler maintenant légèrement les détails. Je ne sais pas si je sais bien encadrer. Non. Je vais un petit peu augmenter, je veux dire, voilà. colorier un petit peu ici, un petit peu ici aussi légèrement. Alors faites très attention, ne coloriez pas beaucoup ici sinon vous allez avoir une déformation du museau. Donc ici par contre on va élargir cette zone Ici, on va un petit peu accentuer. Il y a un creux ici. Ici une sorte de, voilà, de petite ombre ici, un creux, nombre un propre. Et ici, on va mettre un peu de cet orange juste pour bien cerner l'œil et un petit peu au dessus. Alors je dessine comme un sorte de triangle comme ça, un petit peu courbé. Donc, je vais prendre le 225 polychromos et je vais un petit peu accentuer cette zone. Ici, nous avons l'oreille donc on doit la faire ressortir avec des mouvements euh, circulaires mais très espacés ici je peux accentuer sur euh, je veux dire je peux euh, appuyer bon, légèrement sur cette tache noire avec ce crayon vous ne risquez pas parce que même si vous allez l'humidifier eh bien il va pas se dissoudre parce que ce n'est pas un crayon aquarellable alors je reprends ici cette partie voilà. accentuer un petit peu avec cette couleur. J'ai déjà placé ma base euh, d'orange et puis de nouveau je passe avec cette couleur, je veux dire de nouveau je vais repasser avec un autre orange qui sera le crayon de couleur aquarellable. Voilà, je reprends un petit peu par dessus la partie que j'ai remplie avec le polychromos. Et voilà. Alors ici, nous avons le crâne de, de l'animal, donc c'est rond, donc on doit avoir une couleur comme ça, je veux dire, une sorte de dégradé du plus foncé au plus clair. Donc je vais de nouveau accentuer un petit peu ici. Et je vais monter légèrement voilà. ici je peux placer un petit peu de cette couleur Et alors ici voilà. euh. ici. J'accentue un petit peu. Maintenant, avec mon crayon de couleur aquarellable 111, je vais poser encore du pigment par-dessus cette, cette zone. Ici aussi, Voilà. je remonte légèrement par-dessus le dessous. à l'intérieur mais ça on va accentuer avec d'autres couleurs et un tout petit peu ici. Voilà. On n'oublie pas que le pigment est très concentré donc ne surtout pas euh, trop, euh, trop accentuer, je veux dire trop euh, appuyer sur le crayon. Je colorie en sculptant la morphologie de mon animal. Je fais la même chose avec mon pinceau. Alors, je veux dire par là. Quand je vais euh, humidifier le crâne, et eh bien, je ne vais pas l'humidifier comme ça n'importe comment. Donc je vais aller avec des mouvements qui vont marier le, le volume de mon animal ici pareil pour le museau je vais mouiller et je vais suivre la forme du museau ici pour le creux je veux dire pour euh, voilà pour cette zone je vais colorier ou je vais peindre avec des courbes ici pareil voilà. et au fur et à mesure je vais monter sur les zones claires pour essayer de les remplir avec le peu de peinture qui reste euh, sur, euh, sur le poil, je veux dire, euh, dans, dans mon pinceau, je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas évident de peindre et de parler en même temps. vous constatez que je fais la même chose euh, qu'avec mes crayons de couleur à sec, c'est-à-dire je fais des mouvements euh, rotatifs et ça c'est un petit peu pour brouiller, pour bien intégrer la couleur le pigment dilué dans euh, les blancs qui restent et qui ont été euh, on va dire créés avec, euh, je veux dire, euh, qui ont été aussi créés avec les crayons à sec, les crayons polychromos. Donc il faudrait que je, je comble les vides, mais d'une manière très très euh, très, très, subtile. Donc, ne soyez pas pressés de remplir les, les zones, allez-y doucement, petit à petit. éloigner un petit peu la caméra parce que j'entends des bruits boum boum boum boum alors ici il me reste un petit peu de, de blanc, du papier donc je vais prendre ce je me demande si je vais mettre du jaune, non je vais mettre un peu de cette orange, le 109 le 109 pardon, je vais colorier un tout petit peu ici je vais vite humidifier après voilà je colorie un petit peu et je remplis cette zone planche. Voilà. Et je peux monter légèrement ici, là où il y a l'œil. On travaillera les yeux plus tard, si j'ai le temps. Je ne veux pas que ça soit trop long, donc on va pas tout faire aujourd'hui. Et en même temps, je n'ai pas envie de faire éternellement un cours sur cette page. Donc, vous me direz si ça vous intéresse que je vous fasse une quatrième partie. Et euh, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je continue avec cette page à colorier. Et ici, je vais un tout petit peu accentuer. Comme il y a un creux, donc il y a une concentration, je veux dire, de, de couleurs. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc ça commence un petit peu à, à prendre au fur et à mesure et euh, le volume, je veux dire, il commence à se sculpter progressivement. Donc maintenant on va revenir à notre eau et nous allons lui ajouter euh, des reflets du brun, on va dire entre guillemets, de notre animal et pour cela je vais reprendre le 283. Je vais en placer un tout petit peu ici comme j'ai fait la dernière fois donc on va toujours progressivement ça ne sert à rien de, on va juste trop euh, trop, trop accentuer nos couleurs et puis après c'est difficile d'éclaircir des couleurs que vous avez déjà posées qui sont très, très contrastées c'est pas évident de les éclaircir on peut toujours contourner l'erreur mais voilà, je préfère encore rester euh, trop prudente et aller progressivement plutôt que d'être de, de, euh, trop pressée et, et de me retrouver avec des couleurs euh, indésirables. Donc je place le 153 sur la couleur précédente. J'arrête pas de me cogner avec, euh, avec ce cette, euh, trépied. Cette Donc, il faut maintenant, je vais humidifier un petit peu. Voilà, alors on va reprendre ce bleu, le, 140, le 149 pardon, et on va encore en poser un petit peu ici de ce pigment. On va rester dans de petites zones et puis au fur et à mesure on va augmenter, euh, je veux dire, euh, on va colorier euh, l'ensemble, mais c'est pour ne pas oublier euh, parce que des fois on pose la couleur et puis après on a oublié euh, de l'humidifier et euh, voilà comme je vous ai dit tout à l'heure après quand vous allez poser une, une troisième une quatrième couleur et eh bien vous aurez euh, de, de, de petites surprises peut-être euh, pas de bonnes surprises mais il vaut mieux aller euh, progressivement plutôt que faire trop de, trop de remplissage et ensuite euh, vous perdre un petit peu dans, dans voilà dans la pose de vos couleurs je veux dire ne brûlez pas les étapes allez-y doucement voilà alors de nouveau je vais je pourrais placer un tout petit peu de ce bleu ici Juste pour un petit rappel et je vais voilà juste vraiment j'ai posé juste une pointe de pigment je sais même pas si ça se dit mais voilà c'est juste pour avoir un petit rappel de cette couleur et ça donne bien pour moi en tout cas donc maintenant je vais oui ça a séché c'est super il fait chaud aujourd'hui donc ça joue en ma faveur donc, ce que je vais faire, je vais reprendre, je vais reprendre un petit peu dans cette couleur-ci plutôt, le 156 et remplir cette zone pour avoir quelque chose de bien cerné qui va bien ressortir dans l'ensemble. Et comme je vous ai dit, c'est la couleur du fond, des fois, qui détermine la suite des couleurs que vous allez utiliser. Je vais vous montrer un petit peu, peut-être avec le reflet de la lumière, la lumière mort un petit peu, l'intensité des couleurs. un petit peu ici et je vais reprendre cette couleur de 225 je en remets encore un tout petit peu ici maintenant je vais sculpter un petit peu ce côté-ci indications ici comme quoi ici on a du vide donc on a plutôt un sorte de traçage comme ça avec les les, euh, les gribouillis euh, du, de l'illustrateur qui nous donne quelques indications comme quoi ici c'est légèrement creux ici je vais un tout petit peu accentuer de nouveau et je vais faire remonter progressivement la couleur ici voilà je vais reprendre l'orange le 115 et je vais repasser par dessus cette couleur le 200, j'ai du mal à retenir les numéros, les chiffres 225. Maintenant, je vais reprendre mon orange, le 111 et je vais colorier un petit peu par-dessus. Je vais un petit peu m'éloigner, passer un peu de ce pigment ici, sur cette zone. Et je vais en mettre légèrement ici, sur cette zone qui est restée un peu plus blanche, de vierge de couleur. Voilà, j'ai tracé une petite courbe comme ça pour mieux faire ressortir l'épaule de mon animal. Je n'oublie pas d'accentuer légèrement ici pour ne pas oublier, je reprends le 225 euh, le polychromos. Alors le 225, c'est le dark red. Voilà. Maintenant, allez, je vais modifier un petit peu cette zone. Donc, je commence par le, on va dire le côté le plus faible en, en comment on va dire ça en, en couleur hein. et j'augmente ma ma forme c'est-à-dire que je vais tracer un sorte de triangle courbé voilà juste pour marier la forme de l'épaule je lave mon pinceau et je vais ici et je vais un petit peu Faire rentrer, ramener la couleur vers l'intérieur pour combler un petit peu ces vides. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Je commence voilà, par ici et je fais remonter la couleur. Alors, pourquoi je fais comme ça Parce que ici, comme je n'avais pas beaucoup de couleurs, le fait de prendre avec de l'eau et de faire glisser l'eau vers l'intérieur ici, eh bien forcément je vais étirer un peu de cette couleur, du pigment, et j'aurai une augmentation de pigment, de couleur, et ça, ça va, euh, ça va, ça ne va pas me déranger. Par contre, si je fais l'inverse, si je pars de là à là, là je vais faire glisser tous mes pigments vers l'extérieur, euh, je veux dire vers ce, cette zone qui est censée rester vierge, on va dire euh, faible en couleur et à ce moment là je, je vais dessiner moi même une sorte de ligne et euh, ce, ce n'est pas ce que je veux donc moi j'aimerais ramener tous les pigments ici vers cette zone pour que ce soit bien concentré en couleur et en, en contraste et euh, euh, oui voilà en contraste et pour avoir quelque chose qui reste léger et euh, contrasté et qui va me refléter me suggérer je veux dire euh, un, un creux et surtout le, le volume de l'épaule alors je vais continuer ici avec mon 225 alors là j'ai fleur à peine la feuille je vais doucement Je reprends avec le 111, non le 115, pardon. Le 111, c'est notre crayon de euh, aquarellable. Voilà. Et alors, je vais couvrir tout ça avec le 111. Vous avez vu, j'ai commencé par la partie la plus claire et je fais glisser mes pigments vers la zone la plus foncée. J'en profite pendant que j'ai un peu de, de pigment euh, sur euh, le poil pour le placer ici. Alors, euh, qu'est-ce que je vais faire Maintenant, je vais travailler, je vais vous donner cette astuce avec le crayon blanc je vais d'abord voir s'il n'y a pas des zones à contraster encore davantage ici par exemple je vais placer un petit peu de cette couleur ici aussi juste un tout petit peu pour avoir un rappel de cette couleur voilà et avec le 115, j'étouffe un peu la couleur précédente voilà. et avec le 111, je ferme en quelque sorte euh, la forme, la tâche. Donc je vais laisser sécher. Je vais travailler légèrement ici. Je prends le 111. J'en place un tout petit peu ici. J'humidifie. Je lave mon pinceau. Je l'essuie. Et je reprends un tout petit peu de ce pigment, c'est-à-dire que je l'affaiblis avec de l'eau, l'eau je veux dire le pinceau euh, humide, voilà, juste pour avoir une légère couche de couleur qui reste dans les tons orange, mais c'est un, un, un orange euh, une, très très très très faible, voilà. Alors, Je vais travailler maintenant l'eau et pour cela je vais prendre le crayon de couleur. Oui, je vois si c'est bien encadré. Ok. Alors je prends le crayon de couleur de la même marque, Albrecht, et je vais placer un petit peu ici, et vous allez voir que on ne, on ne le voit pas bien. Donc je pourrais encore colorier légèrement. Il y, a, il y a toujours moyen de colorier un petit peu, pourquoi pas. Je veux dire, il y a toujours moyen de colorier avec ce crayon. Mais le mieux, c'est de prélever un petit peu de ce blanc. C'est pas ce qui est conseillé, comme je vous ai dit euh, la dernière fois. Et d'en placer un petit peu. Oh, j'avais beaucoup d'eau. Quand vous avez beaucoup d'eau, et bien vous essuyez votre pinceau. C'est comme en aquarelle, hein. vous aspirez l'eau, l'excès d'eau avec votre pinceau sec. Voilà. Et là, je peux très bien dessiner cette écume. Quelques petites touches comme ça, vous n'êtes pas obligé de tracer carrément des traits pour que ça ne soit pas euh, trop systématique. On peut très bien, comme je vous ai dit, en placer sur votre palette, mais bon, le blanc euh, on le voit pas très bien, donc il vaut mieux prélever directement de la mine et avec votre avec la pointe voilà avec la pointe du pinceau prenez juste un tout petit peu pas beaucoup vous n'aurez pas besoin de de trop charger votre pinceau. Et vous venez ici et vous tracez avec la pointe de votre pinceau quelques traits très très, très fins. Si vous avez des concentrations comme ça de, de peinture, on va dire de peinture, de pigment, eh bien laissez-les parce que ça donne du contraste à votre, à cette écume, à cette mousse. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Ouais, ok. C'est un peu plus lent. C'est un peu long. Lent. <rire> Mais ça vaut la peine parce que, euh, je veux dire, si vous voulez après accentuer le blanc, et eh bien vous allez prendre du stylo gel, mais n'abusez pas avec le stylo gel. Il faut que ça soit vraiment très très léger. Donc le mieux c'est d'abord de placer ces zones blanches avec le crayon et ensuite retoucher avec le stylo gel. Parce que vous allez voir après je vais jouer avec la transparence. Pour l'instant je ne fais que poser le pigment blanc. Et il y a moyen de le diluer dans certains endroits et ça va faire euh, ça va réactiver la, la couleur euh, du fond la couleur euh, qui est je veux dire la couche de fond et ça va créer aussi d'autres euh, d'autres nuances Vous allez voir tout ça Oh, j'arrête pas de me cogner la tête voilà Pas obligé de, com de compléter votre trait vous pouvez euh, dessiner des traits discontinu mais bon voilà pas très droit restez toujours dans les courbes voilà. on va reproduire un petit peu cet effet ici un peu plus loin pour que ça ne soit pas uniquement concentré ici et que ce soit plus cohérent plus, plus logique bon, on fait un petit rappel ici juste euh, voilà pour équilibrer euh, le, les couleurs Alors, vous me dites euh, dans le chat si ça vous intéresse que je vous fasse la quatrième partie, c'est-à-dire travailler la grenouille, les feuilles de lotus, les tiges, euh, la libellule, etc. Moi, je n'ai pas envie de vous faire euh, des tutoriels très longs, mais voilà, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et à ce moment-là, je, je vous ferai la suite. Pour ceux qui viendront après cette, euh, je veux dire cette première, euh, il y a moyen de me laisser euh, votre avis, vos commentaires, etc. Mais le chat ne sera plus, euh, je veux dire, le chat ne sera plus possible. Euh, je pense que on verra plus le chat une fois que la vidéo euh, sera terminée. Donc, euh, vous me laissez euh, vos commentaires dans la partie euh, commentaires qui est juste en dessous de cette vidéo. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une quatrième partie. Alors, j'essaye de ne pas glisser la, la paume de ma main euh, sur euh, sur le blanc que je viens de poser. Sinon après, je vais, voilà, je vais salir mon coloriage. Donc, faites très attention quand vous faites ce genre d'opération. Moi, c'est pour euh, que... Voilà, normalement, ce n'est pas très ergonomique pour moi. Normalement le mieux c'est de bouger la feuille pour que ça soit plus pratique, plus, plus ergonomique, mais pour ne pas voilà, déformer l'image, je préfère garder l'image telle qu'elle est et euh, même si je dois me tordre un petit peu le cou, c'est pas grave, du moment que vous voyez bien c'est pour moi le plus important. Très bien poser le crayon sur une palette et prélever, mais sauf que vous aurez peut-être beaucoup plus de, de liquide. Ouais, je vous disais bien, ouais. c'est trop fluide donc le mieux c'est de prendre directement de la mine et de la poser. Alors, il y a aussi une astuce, justement, on profite, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut contourner l'erreur. Imaginez que vous avez posé trop d'eau. Je vais prendre, voilà, j'utilise ma palette, j'ai placé quelques, un petit peu de ce pigment, j'ai mouillé et je prélève, on va dire, directement de la palette. Je vais poser ça ici, on va dire ici. Ça va être trop liquide et eh bien j'en profite pour éclaircir cette zone ça va être très concentré donc ce que je vais faire je veux dire ça va être très euh, euh, très liquide donc je vais prélever du pigment pur qui n'est pas dilué à l'eau et je place une petite touche de ce pigment et le pigment va s'étirer on va dire euh, euh, diff... euh, ouais, ça va se dissoudre dans l'eau et euh, on aura une zone assez euh, homogène mais qui s'étend qui s'étend en fonction de la tâche que vous avez euh, posée et en fonction de, de la quantité d'eau que vous avez euh, utilisé donc voilà ici vous voyez que c'est assez contrasté parce que ça a séché alors ce qui est chouette c'est qu'après vous prenez votre pinceau, vous allez le laver, vous le laissez légèrement humide et vous allez juste fluidifier les bords, je veux dire les contours de la forme qui se crée, juste pour que ça soit bien euh, transparent, qu'il n'y ait pas, que, qu pas quelque chose de bien cerné. Donc voilà, on va essayer un petit peu d'adoucir cette tâche et de l'intégrer de la dissoudre dans la couleur de fond voilà on va faire pour toutes les tâches qui nous semblent assez euh, je veux dire contrastées assez très apparentes et on va essayer un petit peu d'adoucir tout ça au fur et à mesure je fais la même chose pour ici Voilà, ça filme encore. J'ai pas fait attention, il y a une goutte qui est tombée ici. On va vite. Corriger l'erreur. Voilà. Et le pinceau. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on peut utiliser un brun, euh, je veux dire, euh, une, une couleur terre un peu plus foncée. Ici, c'est le 283 et on va accentuer légèrement la zone qui est, euh, on va dire, la plus... Euh, ici et ici et ici à l'intérieur de l'oreille de nouveau retracer un peu bon le pigment est un peu affaibli euh, à cause du fait que je l'avais trop mouillé donc voilà vous laissez sécher et vous retravailler de nouveau cette mousse cette écume vous pouvez très bien colorier c'est aussi une des possibilités que vous pouvez je veux dire euh, avoir avec le crayon blanc c'est de colorier et après de d'humidifier le pigment et vous allez avoir une sorte de transparence je vous fais, je vous fais un petit exemple ici là je n'avais pas encore terminé normalement vous accentuez un petit peu les couleurs et vous travaillez ensuite avec le blanc Maintenant. Voilà, je m'édifie. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que bon, j'ai euh, assez trempé mon papier, j'ai pas envie de risquer de le trouer, donc euh, voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a surtout inspiré.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 Une appréciation concernant cette vidéo ce tutoriel je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible n'oubliez pas que si vous êtes intéressé par le coloriage je vous invite à télécharger votre kit de coloriage gratuit dans lequel vous recevrez une formation de plus d'une heure euh, et euh, 25 pardon des bonus et un tas de conseils très utiles pour bien débuter en la matière c'est gratuit et, et c'est sans aucun un engagement pour en profiter cliquez juste en dessous euh, je veux dire sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo j'espère que ces petits conseils vous aideront dans vos séances de coloriage quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir